Bonsoir Patrick, bonsoir Sophie. C'est la Miller Fine Art Gallery. C'est Wallace Sacha. Ils sont sur Boston. Il a fait des nouvelles œuvres pour la galerie spécialement. Ah waouh! comme un vrai musée quoi? Alors, c'est la reproduction à l'identique d'une exposition aux États-Unis en ce moment. Ah oui, on dirait vraiment comme un vrai musée. Sur cette île-là, il y a toutes les reproductions d'expo. bien, chapeau à toi, parce que. Mais oui, c'est toujours intéressant. C'est toujours hyper intéressant. Voilà. Alors, la même chose, euh, du côté artistique après, euh, eh ben, il faut. Elle était brune avant, Cayenne. On ah, reconnaît ah, pas. Il faut. Il y a Maxi qui est arrivé. Voilà. est Maxi. Elle est anglaise et Shakespeare et portugais. est portugais. Est-ce qu'on est sûr que c'est actuellement où il y a les USA Voilà. This one exhibition in USA, in Cap Code. Ah oui, ça y est, est j'ai ma coupe. Merci. Alors, est-ce que cha Chapeau boit de l'alcool <rire> C'est une question. On a voir d'oasis, elle l'aurait dit qu'il faut. Et euh, peut-être tu peux reproduire ça. Il son champagne sur la table. Ah, wow, génial! J'adore! Hein. Je, je pas un. Pas un. J J un petit message, Oh là là, je te dis pas. Mal, alors, ce que... c'était pas possible, je suis pas loin, si tu veux. Moi, en train, je mets pas pour le il fait pas trop chaud. Non, ça va, moi je suis prôde de Saint-Bourg. Je bien, je sais pas, enfin moi je dirais, moi je suis dans ma petite montagne, c'est bien. Ouais, hein. ouais, moi mm. euh... ouais, ouais. hein. de... je suis dans le vaches du Nord, c'est ça. non. c'est des coins, c'est des coins qui restent la signature. Il faut des problèmes, je suis dans le gré rouge, tu sais, ouais. il y a ça rouge, dans le gré rouge, dans le gré rouge.